Продолжение okay. Ensuite, la fin du truc, on va dire s'accrocher à une bouée qui servira de flotteur pour maintenir la part en suspension au-dessus des structures. Euh... <rire> le C'est gros spécimen, c'est super, c'est la bonne. On est parti pour un gros brochet alligator du bord. Allez, t'es chaud. Les guerriers rapportent un riche butin de leurs expéditions. Les prisonniers sont destinés à être sacrifiés ou à servir d'esclaves. Les Aztèques imposent aussi un tribut au peuple somon. L'empire aztèque reposait sur le système du tribut. Ses contributions étaient vitales pour la vie populaire de Tenochtitlan. Il s'agissait aussi bien de matières premières que de produits de luxe. Devait être importé. Les marchandises arrivaient de loin à un coût modique, bien sûr, puisqu'il s'agissait d'un tribut. Cela enrichissait les Aztèques et leur permettait de poursuivre leur expansion. Les cités états tributaires reçoivent des instructions précises concernant la nature et le montant de leur contribution. Le système aztèque repose sur l'exploitation de ces villes. Cette page du Codex Mendoza contient une liste des contributions que doivent verser les cités et états tributaires. Par exemple, ces magnifiques armures, mais aussi des denrées alimentaires comme les haricots ou encore des bijoux. Tout était défini dans les moindres détails. Parce que les astuces tenaient beaucoup à ce que les contributions soient versées, mais pas pour que... tous. Et elles n'étaient pas du tout obligatoires. Sauf mmh. que je n'avais plus qu'une. Les enfants les gens... mm <laughs> Écrivain de Breton Alexis Droyem a voulu se confronter à ce qu'on appelle ici... L'école dispensait un enseignement général relatif à l'histoire des aspects. On peut ajouter qu'elle diffusait une certaine conception idéologique du monde, qui renforçait l'identité aztèque des élèves et leur sentiment d'appartenance à la société. Ici, j'ai quatre lettres. Et dans la notice, on utilise deux ici, un ici, ça fait trois donc il me reste encore un crochet que je peux mettre là où je veux donc ce qu'on va faire c'est partager donc le câble de celui là il va passer ici et ici et le troisième donc le trou en bas Repasser dans le trou ici pour faire passer. Je vais retirer ça. Donc, je disais le troisième LED, il passe là. Et là, je vais utiliser une bobine de corde. Je vais enrouler autour de ce câble là. Enrouler ça avec le cordage c'est ça que je voulais faire ce qui fait que, que j'enroule j'en fais une corde autour du led et je mets de la colle forte pour maintenir le cordage sa place. Donc, je peux couper. C'est une corde cirée que je, qui n'est pas dans le paquet hein. donc que j'ai commandé acheter C'est pour les chaussures. Donc je mets une pointe à colle instantanée. Pour éviter que les cordes se déplacent ou se détachent. Voilà. Bon, on attend 10 secondes pour que ça sèche. C'est de la colle instantanée. en haut et en dessous ici normalement il y a des lanternes qui se cachent derrière ici. Donc, je vais que je de... passer à l'intérieur et c'est beaucoup mieux de col... là, le somme c'est parti ça Donc... ici C'est dans le trou. derrière c'est la lanterne derrière ici l'autocollant je colle la lanterne compliqué euh, aïe j'ai cassé quelque chose je viens de casser le, la palustrade c'est détaché, Ouf, ça va je croyais avoir cassé une de ces pointes mais c'est détaché, pas ah, super cool voilà. Ici, ça commence à détacher. Ça colle trop, quoi. Hein. les trois LED, on va vérifier à nouveau. Les bon. trois fonctionnent. La quatrième, je le fais. Il faut que je colle. Sur il faut... vais collé trop j'avais pas fait attention bon c'est trop tard ils ont un trou pour passer le câble et moi je peux passer par derrière beaucoup de lumière derrière. En fait, il faut passer la lumière devant pas derrière. En fait, lui, il cache il va cacher le câble et la lumière est devant. you <laughs> Thank <laughs> you.